Salut à tous, ou salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et sur la déontologie chrétienne. Nous avons une nouvelle série pour vous, tout pour votre bonheur, parce que nous allons enfin vous expliquer comment gérer vos pensées. Mais avant cela, sachez que je suis merveilleusement accompagné. À ma droite, j'ai le pasteur Isaac Toutoum, bonjour pasteur. Bonjour apôtre. Et j'ai à ma gauche le pasteur Darius Rocamboura, bonjour, bonjour pasteur. Raportre. Et nous avons le DM, le pasteur, gentil, ma foi. Bonjour, pasteur. Bonjour, le, le thème sur les pensées est tellement, mais my God, tellement mm. important, pasteur mm. Pasteur Isaac. Merci, merci à Pôtre pour l'opportunité que tu me donnes d'être encore une fois dans cette émission pendule mm. à l'heure. Je suis content d'être également avec les... <rire> les autres amis qui sont en, tu en face. Voulais, tu voulais dire quoi, frère Non, tu voulais dire nom quoi, nom quoi? <rire> <le sujet? rire> Non, il voulait encore les taquiner. Je suis content d'être les, les stagiaires qui viennent apprendre le métier. Hein. Je senti ça aussi. Non, avec les autres pasteurs qui sont en face. Non, Amen. mais vraiment, cette émission, le thème est extrêmement important. Mmh. Je pense qu'on le verra tout au long du, du déléphement. Mmh. On comprend vraiment que Dieu nous a donné l'âme, sinon Dieu nous a donné la pensée pour mmh. pouvoir mmh. créer mmh. notre monde. Amen. Lui. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mais... pasteur gentil. Mmh. Euh, merci apôtre effectivement pour l'opportunité mmh. je pense qu'il s'agit ici d'un thème très important parce que Jean va nous le dire, il va dire je veux dire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme mmh. Donc ça veut dire que si l'âme ne prospère pas mmh. il y a un problème effectivement dans la manifestation de notre prospérité mmh. très mmh. souvent on a tendance à se focaliser sur l'esprit mmh. alors que l'âme j'aimerais dire, est la manifestation de ce qui se passe dans notre esprit, mmh. au travers du corps. Donc, euh, le thème qu'on va voir est super, super, super important. important. Mmh. Oui, merci beaucoup, apôtre pour l'opportunité, encore une fois. Euh, je pense que c'est vraiment important, comme on, euh, tout le monde l'a dit, parce qu'en fait, nos pensées vont déterminer notre vie. Mmh. Parce que c'est la façon dont nous pensons que nous allons poser les actions que mmh. nous posons, en fait. Mmh. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que le Seigneur, euh, va nous demander que de transformer notre intelligence, de changer nos mmh. façons de penser mmh. pour que nous puissions changer nos vies. En fait. Donc mmh. en réalité, la pensée va diriger notre vie. Non, c'est vrai. On aura euh, une émission euh, sur l'homme en trois dimensions. Mmh. Sachez que nous sommes euh, esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Vraiment. Et là, nous allons, euh, pendant cette série, vous parler principalement d'un élément de l'âme. Parce que la pensée, c'est dans l'âme. L'âme, il mmh. y a les émotions, il mmh. y a la pensée, il y a l'intelligence, etc. etc. Mmh. Et donc, nous allons vraiment nous arrêter dessus pour euh, vous montrer comment arriver à correctement renouveler votre pensée, mm -hmm. à contrôler vos pensées parce que mm -hmm. beaucoup n'ont pas le contrôle de leur pensée. Mm -hmm. Bon, peut-être qu'il faut qu'on définisse déjà la pensée. Pasteur hein. mm -hmm. euh, Isaac, la définition de la pensée. Tout à l'heure, en backstage, <rire> en backstage, <rire> en il, backstage. Avait, il avait une explication. <rire> euh, oui, oui, ton explication, parce que tout le monde va donner euh, son tout à fait. explication. Non, là, c'est oui. vraiment une approche définitionnelle. Je pense mm. que mm. la pensée peut être définie de plusieurs façons. Il y a mm. vraiment beaucoup d'aspects. D'ailleurs, mm. ce thème est extrêmement complexe mm -hmm. et vraiment l'approche je voulais donner c'est vraiment un aspect c'est que la pensée est une image oui. qui euh, qui a sujet à interprétation mm -hmm. une image qui mm -hmm. a du sens c'est ça et euh, c'est vrai qu'en backstage encore une fois mm -hmm. j'étais en train de m'amuser avec le pasteur Darius mm -hmm. en train de lui dire en fait si tu es concentré sur euh, tu es en train de parler avec euh, parmi un voisin mm -hmm. vraiment tu es concentré sur cette euh, conversation mm -hmm. et que quelqu'un te parle à côté. Par exemple, quelqu'un te dit bah, tiens un billet. Et puis la personne te dit que toi tu es concentré, la personne te dit est-ce que tu peux me redire mmh. ce que je t'ai dit Il dit non, mais je n'ai même pas écouté. Mmh. Donc, euh, en, en fait, pour qu'on parle de pensée, il faut mmh. que l'image qu'on a dedans ait du sens. Mmh. Et parce que c'est parce qu'une image a du sens qu'on peut véhiculer ces images sous forme de langage. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment cet aspect de, définitionnel que je voulais donner que la mmh. pensée est une image qui est sujet à interprétation, une image. À laquelle, on peut, à laquelle on peut donner un sens. Amen. Et moi, ce que je pourrais mm -hmm. rajouter, c'est que lorsqu'on parle de pensée, on parle de réflexion. Mm -hmm. On parle également de conception. Moi, je pense qu'on aura le temps de le voir euh, lorsqu'on parle de conception. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que la pensée ne peut pas avoir lieu si on ne prend pas le temps de réfléchir sur mm -hmm. quelque chose. Donc, la pensée naît d'une réflexion, euh, bah, tout type de réflexion. C'est pour ça que même ceux qui vont concevoir le mal, et Jésus va le dire, il va dire que celui qui regarde une femme dans le but de la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Pour pourquoi Parce que mm -hmm. tout se passe dans la pensée. Ça veut dire à partir du moment où j'ai déjà commencé à réfléchir sur quelque chose, mm -hmm. ce n'est pas forcément que j'ai pas... Parce que je n'ai pas posé l'acte que je ne suis pas dedans. Mm -hmm. J'ai déjà... Même les criminels, en fait, en réalité, mm -hmm. tout commence dans leur tête, en fait. Parce qu'ils méditent sur la chose. Mm -hmm. À partir de ce moment, ils commencent à enfoncer des... Mm -hmm. Pas à la Russe. Oui, moi, bon, je pense vraiment que la pensée est... Et le miroir de qui nous sommes, en fait. Mmh, mmh, c'est le miroir mmh, de notre éducation, mmh, de ce mmh, que nous avons appris, de mmh, des informations que nous avons eues autour de nous. Parce mmh. que la Bible va dire « tel homme pense, tel es il est mmh, ». Mmh. Et je pense que c'est important de comprendre, en fait, que euh, la pensée va être le reflet de ce que tu as amagasiné en fait. Mmh, mmh. Donc, moi, c'est comme ça que je définirais la pensée. OK, avant de parler du rôle de la pensée, j'aimerais qu'on parle un peu du fou. Ok. <rire> je, me rappelle, je me rappelle que lorsque j'étais jeune, j'étais vraiment fasciné hein, par les fous, c'est-à-dire que j'essayais je, de comprendre ce qui leur arrivait mm -hmm. et pourquoi ils pensaient comme ça et pourquoi ils étaient à l'Ouest. Mm -hmm. Et donc, il y avait beaucoup de fous dans, dans notre quartier. Hein. Mm -hmm. Vous connaissez en Afrique, les fous se baladent par-ci, par-là. Mm -hmm. Ils ne sont pas dans des cabanons, ils ne sont pas en hôpital psychiatrique. Mm -hmm. Peut-être que certains sont en hôpital psychiatrique, ils ont eu la chance de trouver une place, mais d'autres non. Mm -hmm. Et euh, euh, je me rappelle que j'allais souvent voir et je commençais à parler avec eux. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, je vous assure. Ah oui, non, mais incroyable parce manger, hein, non, je t'assure, je, je, je voulais comprendre ce qui se passait. Et, et quand vous allez les voir, vous mm -hmm. leur demandez « ça va ?»« Oui, ça va. Euh, euh, tu vis comment ?»« euh, Non, moi je suis là tous les jours, euh, le matin je me réveille, euh, et puis euh, voilà, je prends ma moto, et puis je commence à faire le tour. Euh, » mm -hmm de la ville, il n'a pas de moto. Hein. Mmh. Je commence à faire le tour de la ville et après, à un moment donné, euh, mmh. euh, il y a une sorte de nuage qui va rentrer dans, euh, tu vois, l'épine, l'épine là, là, parce que quand euh, j'ai commencé à coudre et puis ma grand-mère, lorsqu'elle allait au village, euh, il y avait un panier à l'intérieur et dans le panier, parce que tu vois le bois, c'est important de le couper correctement, sinon à l'intérieur, tu ne vas pas pouvoir, il y a une glace souvent, que j'avais l'habitude. Hein. <rire> <rire> J'essaie de suivre. J'ai dit, my God, mais qu'est-ce qui s'est passé mm -hmm. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, les fous ont un manque de coordination oh. des pensées. Mm -hmm. Les pensées vont dans tous les sens et c'est pour ça qu'il n'y a pas de logique. Et, et c'est là où on peut avoir deux sortes de fous. Mm -hmm. Il y a euh, des fous qui n'ont pas, en fait, de coordination de pensée. Mm -hmm. Il y a des fous qui ont des coordinations de pensée. Mais le truc, c'est que ce qu'ils disent... Les gens normaux ne comprennent pas parce qu'ils opèrent dans une dimension que certaines personnes ne comprennent pas, euh, notamment les génies. Certains génies, quand ils vont parler, on va dire qu'ils sont fous parce qu'ils parlent des choses qu'on ne comprend pas. En fait. Et là, on est dans le domaine même de la pensée, parce que certaines personnes, en fait, perdent la raison parce qu'elles n'arrivent pas à contrôler la pensée. Et c'est là l'intérêt de toute l'étude. Donc, quand on va vous parler du rôle des pensées, de comment contrôler les pensées... Euh, « Sachez que si vous n'arrivez pas à le faire, mmh. certains sont devenus schizophrènes à cause de mmh. ça. » Mais c'est vrai, effectivement, apôtre, parce que j'ai une personne de ma famille qui... Euh, ma grand-mère, une mmh. de mes grand mères qui euh, avait des problèmes, effectivement. Mmh. Et lorsqu'elle parlait... Pour elle, tout ce qu'elle disait avait un sens. Des fois, je pouvais passer des journées avec elle. Et elle te dit, mais tu vois là-bas, la personne qui est là. Mais il n'y a personne qui est là-bas. Il n'y a personne qui est là. Qui dit, est là. Tu vois là-bas, cette personne-là. Elle a mal parlé de moi. Moi, je regarde, je dis d'accord. En fait, moi, casse. Mais dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Mais pour elle, c'est sa réalité. Il faut comprendre quand même aussi ça, que ces personnes-là ont une réalité parallèle. Ça. Pourquoi j'ai parallèle Parce qu'à certains moments, je remarquais que c'est comme si elle revenait à, euh, à elle-même, mmh. elle disait des choses sensées. Mmh. Donc, elle parlait de deux choses en même temps, mmh. des choses qui sont réelles, qui se sont réellement produites mmh. du passé. Mmh. Et, et euh, je vais ouvrir une parenthèse pour mmh. dire que ces personnes-là, des fois aussi, ont des blessures qui sont là, qu'elles ressentent. Ça. Parce que lorsque je discutais avec ma grand-mère, elle parlait des choses du passé qui l'avaient blessée, mmh. mais en même temps, elle avec des, des comme un monde parallèle où mmh. elle disait des choses qui n'avaient aucun sens. Mmh. Et pour elle, les deux pensées, Mmh. aller dans le même sens. Mmh. Donc, il faut comprendre que ces personnes ont quand même une réalité parallèle mmh. qu'on euh, qu ne peut for pas forcément comprendre. Donc, en fait, j'ai ouvert juste cette parenthèse-là mmh. pour que les internautes comprennent l'intérêt du sujet. Mmh. Parce que, euh, par exemple, les problèmes de, de, de schizophrénie, toutes ces choses-là, mmh. euh, parfois, ça vient par une mauvaise gestion des pensées. C'est vrai. Une mauvaise gestion, parce que... Déjà, même la possession démoniaque vient par une mauvaise gestion des, des pensées. pensées. Parce qu'au départ, en fait, le diable envoie plein de pensées mm -hmm. et ça devient des oppressions. Mm -hmm. Parce qu'il envoie tellement, tellement, tellement, tellement. Mm -hmm. Quand on n'apprend mm -hmm. pas à contrecarrer ses pensées, mm -hmm. euh, ses pensées deviennent des obsessions. Mm -hmm. et on y pense, on y pense. Et quand elles deviennent des obsessions, à un moment donné, elles deviennent des possessions. Mm -hmm. Et c'est là où le diable entre dans... Mm -hmm l'âme de quelqu'un mm -hmm. ou dans le corps de quelqu'un pour posséder la personne. Vraiment, ce sujet est extrêmement Très important. important mm -hmm. et Je pense qu'on lui disait le pasteur Gentil, ça peut aussi venir beaucoup des blessures. Mm -hmm. Parce que pour que le diable puisse envoyer beaucoup de pensées comme ça, c'est parce qu'il voit une opportunité. Mm -hmm. Il voit la possibilité de pouvoir influencer ta façon de penser, en mm -hmm. fait. Mm -hmm. Et en général, il ne va pas t'influencer à faire le bien mm -hmm. ou bien à méditer de bonnes choses. Donc, à partir du moment où il y a eu des blessures mm -hmm. et que tu as refusé de pardonner, ou que tu n'arrives tu pas à pardonner, mm -hmm. et le diable va avoir une opportunité, il va commencer ça à mitrailler tes pensées en fait, de mauvaises choses et au fur et à mesure plus tu les acceptes, mm -hmm. plus ils continuent de en fait. bout d'un mm -hmm, moment, tu ne vas plus gérer tu ne vas plus réussir à, à gérer tout ça vous, vous ça. allez plus loin dans ce qu'il dit parce que l'histoire que je raconte <coughs> en fait est partie de en fait, il euh, faut comprendre je vais expliquer pour que les gens comprennent bien à quel point les blessures peuvent être très dangereuses <coughs> ma grand-mère était, euh, était mariée à mon grand-père et ce <coughs> qui s'est passé c'est que mon grand-père va prendre une deuxième femme <coughs> lorsqu'il va prendre une deuxième femme, le choc va être tellement terrible pour <coughs> elle qu'à partir de ce moment elle va avoir plein de pensées mmh. qui vont se multiplier. Voilà. Et ça va ouvrir une porte. Et c'est à partir voilà. de ce moment que son, le choc va provoquer euh, une succession de pensées mmh. qui vont commencer à ouvrir euh, un chemin, bah, justement, ouais. à la folie. Et lorsque mon grand-père va prendre une troisième femme, ça va l'achever. Ah, ça à ça va de ce bah, voilà. <rire> là c'est là elle a totalement perdu la raison. Oh, ah, ouais. c'est à partir de ce moment qu'elle a totalement oh, ouais. perdu la raison. Effectivement. Oui, oui, pas ça, exactement oui, effectivement, je pense. Là, on, est, on, a, on a quand même évoqué pas mal de, de, de, de concepts. Mm -hmm. On parle de blessures, on parle de... Il faut, il faut qu'on comprenne que la pensée, en fait comment dire ça, la pensée quand elle va dans l'âme, elle va toujours elle va, comment dire ça, elle va marquer mm -hmm. ah, ouais. c'est ce qu'on a, il faut ouais. qu'on reviendra peut-être sur oui, l'aspect oui, oui. on va, va, va de, revenir de, de la de la là, là on est en train de faire juste une introduction oui, oui, sommaire, introduction. parce que là on va parler du rôle de la pensée, pourquoi mm -hmm. Dieu a créé la pensée, yes. mm -hmm. là c'est juste pour et, expliquer et l'intérêt je ne sais pas si on a vraiment un peu plus cerné la définition, mais si pas. tu as une autre définition, euh, vas-y, ou si tu veux approfondir la sienne. parce que là, il faut vraiment qu'on aille très minutieusement, il y a beaucoup Concept. Mm -hmm. Bon, ça, je voulais dire, comme ils ont quand même euh, abordé l'aspect des blessures, ainsi de suite, mais mm -hmm. euh, ben, je suis quand même obligé de parler du subconscient. Dire mm -hmm. qu'en fait, mm -hmm. une pensée, c'est une image, encore une fois, qui a du sens. L'apôtre mm -hmm. a parlé tout à l'heure des fous, en fait. Mm -hmm. Les fous vont avoir des, des, comment dire ça, des pensées, des images qui ont du sens. Mm -hmm. Mais en fait, pourquoi dans le problème, on va parler d'être de, de, de, insensé, mm -hmm. d'être sage Parce qu'en fait, le fou aura du mal comment dire, agencer toutes ces images qui ont du sens mm. enfin, dans un domaine, en fait, c'est mm. pour ça. Il va dire des choses. Mm. Il y a des images qui ont du sens, mais mm. il aura du mal les agencer dans un domaine bien précis. Mm. C'est le, le but de la sagesse. Mm. Donc, euh, voilà un peu, mais bon, pour parler un peu de euh, le pasteur Gentil qui parlait de, comment dire, c'est des blessures, il faut dire qu'une blessure, c'est une parole. Mm. Qui est négative, si mmh. on la gère pas, elle va venir marquer l'âme. Mmh. Je veux même aller plus loin. Elle va aller dans le subconscient. Mmh. Bon, on va peut-être ça tout à l'heure. Mais si on l'oppose pas, mmh. euh, si on l'oppose pas avec une pensée mmh. positive, elle va travailler. Je ça. pense mmh. qu'on aura peut-être de revenir là-dessus parce que mmh. je trouve qu'on mélange beaucoup. Mmh. Parce qu'on va, qu va même voir qu'une blessure, mmh. en fait, ce qu'on appelle blessure, en fait, c'est mmh. seulement une pensée négative mmh. qui est venue marquer, marquer l'âme. Mmh. C'est important que ceux qui nous écoutent euh, comprennent ça. Mm -hmm. Ok. Que pour... Bon, bref. Ok, on va, on va ok, continuer. ok, très bien, très bien. Moi, c'est quand même important quand on mm -hmm. démarre une série, mm -hmm. en fait, bien... de, de donner envie aux gens. Ouais, c'est vraiment un truc ça. global. C'est tout, oui, oui. mm -hmm. tout ça. C'est effectivement tout ça qu'on va voir mm -hmm. dans cette série. C'est pour ça que vous ne devez pas du tout la manquer. Oui. Euh, regardez tous les épisodes, ça va vraiment vous aider. Mm -hmm. Recommandez cet enseignement-là à plus d'un. Il mm -hmm. euh, y a certains et beaucoup d'autres qui vont être bénis et sauvés. Mm -hmm. euh, nous allons commencer cette émission avec le rôle de la pensée, mm -hmm. parce que, en fait. Dieu n'a pas donné une pensée à un être humain par hasard. En fait. yes. euh, bon, il y a des êtres pensants dans l'univers. Mmh, mmh, mmh, mmh. Dieu pense, le diable pense, yes. les, dé, euh, les démons les pensent, démons, les ouais. anges pensent et les êtres humains pensent. Mmh, Mais mmh, pourquoi mmh, mmh. Dieu va donner la pensée? C'est quoi le rôle, justement, de la pensée? D'abord, le, le rôle le rôle pour lequel Dieu a donné une pensée mmh. à l'être humain, pour pense... la capacité et la faculté de penser. Je pense qu'au moment où Dieu va créer l'homme mmh. et la femme, il va les mettre dans le jardin d'Éden, il va leur dire en fait que, et, euh, tu nous as souvent enseigné que euh, le jardin d'Éden n'était pas sur toute la terre. En fait. mmh, mmh, D'ailleurs, mmh. la Bible va préciser mmh. les limitations du jardin d'Éden. Et euh, mmh. l'idée, c'est qu'il fallait qu'ils fassent du jardin d'Éden, enfin, toute la terre, okay. ce qui est au jardin d'Éden. Ouais. C'était un peu, comme tu disais, la maison mmh. témoin. Ça. Mmh. Voilà. Donc, sauf que pour le faire, il fallait qu'ils aient une pensée. Mm -hmm. Il fallait qu'ils aient une image mm -hmm. pour produire à l'identique. Mm -hmm. Sauf que pour aller même plus loin, Dieu va demander à l'homme de donner des noms aux animaux. Mm -hmm. Là, cette fois-ci, il est aussi en train de lui demander sa capacité de création, mm -hmm. d'innovation, innova, mm -hmm. j'ai envie de dire. Mm -hmm. Donc, je pense que la pensée nous a été donnée pour créer notre monde, en fait. Pour créer et pour Amen. pouvoir mettre les couleurs qu'on aimerait mettre, en fait. Mm -hmm. Pour exprimer notre caractère. Mm -hmm. Donc, je pense que d'ailleurs... Il n'y a rien qui se trouve autour de nous qui n'a pas été d'abord pensé avant d'être créé. Mmh. Donc tout ce qui est autour de nous a d'abord été pensé. Je pense que ça. la pensée nous a été donnée premièrement pour créer. Mmh. C'est ça. Mmh. ça, exactement. Lorsque Dieu va dire à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, moi je pense que ça commence d'abord dans la tête. Mmh. Lorsque Dieu leur dit soyez féconds, ça veut d'abord dire dans votre tête, imaginez des multitudes mmh. et, et non, ensuite bah, bah, bah. reproduisez-le dans le monde physique. Ça. Donc ça veut dire que toute personne qui n'a pas pensé une chose mmh. ne peut pas la produire dans le monde physique, effectivement, comme mmh. le pasteur dans Islam. Amen. Amen. Oui. Oui, parce Alors, ça, effectivement, c'est vraiment ça. Dieu nous a donné la pensée pour voir, mm. pour, euh, comment dire ça, pour, pour créer des visions. Mm. Est-ce que je pense qu'il y a des visions qu'on a dans la dimension de l'esprit, il y a des visions qu'on va avoir dans l'âme, et puis il y a des visions mm. a la vision avec nos yeux physiques. Mm. Donc mm. Dieu nous a donné la, la pensée. Euh, encore une fois, ça, ça, ça donne même une définition, encore une fois, la pensée. Je pense mm. qu'on va un peu trop vite en besogne. Mm. Il faut qu'on continue vraiment bien. Je pense que, euh, comment dire ça Une pensée, une vision, c'est un élan de pensée, mm. finalement. Mm, mm, une mm. pensée, ce sont des images qui sont dynamiques sur lesquelles on va méditer. Mm. Donc, je pense que Dieu nous a donné la, la pensée pour créer, mm. pour voir. Et à chaque fois, il va dire « Abraham, mm. regarde le, le ciel ». Et bah, regarde les étoiles si tu peux les compter à chaque fois, regarde euh, le, le, le sable si mm -hmm. tu peux compter pour qu'Abraham puisse créer ce que Dieu voulait créer au travers d'Abraham, qu'Abraham puisse le créer avec sa foi. Ça? Donc on a la foi dans l'esprit, mais la foi a besoin, comment dire ça, on a besoin de voir ces choses-là mm -hmm. dans, dans l'âme dont Dieu nous a vraiment donné la pensée pour créer. Exactement. Du coup, pasteur Isaac, si on parle de la création avec mmh. la pensée, mmh. et dans des émissions précédentes, on a aussi parlé de la création avec la parole, donc mmh. du coup, la pensée est liée à la parole. Exactement. Mmh. Donc, effectivement, donc, on voit que la parole mmh. est un véhicule de pensée. Mmh. Mmh. Donc, la parole mmh. est un véhicule d'images mmh. qui ont du sens, mmh. qu'on appelle pensée. Mmh. Mmh. Oui, pasteur. Oui, je bien. pense, en fait, même au-delà de ça, c'est que, la parole va, nous, va, nous, va être le véhicule qui va nous permettre de prendre les choses du monde spirituel, de mm -hmm. les ramener dans le monde naturel. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les seules entités qui sont esprit, âme et corps. C'est ça. Et lui, même Dieu est esprit et euh, âme. Mm -hmm. Les anges, esprit, âme. Nous, mm -hmm. nous sommes les seuls qui sommes esprit, âme et mm -hmm. corps. Mm -hmm. Donc à partir de là, c'est que nous, nous et avons le la... corps de Dieu, c'est nous. Enfin, exactement. Mm -hmm. Et nous avons la possibilité de pouvoir en fait manifester, c'est-à-dire interagir avec les choses dans le monde spirituel, oui. également dans le monde physique. Ça. Et le moyen de amener les choses du monde spirituel mm -hmm. dans le monde physique, mm -hmm. c'est par la pensée. Ça. Dans un premier temps, on va le visualiser, le mm -hmm. voir dans le monde spirituel, mais mm -hmm. par la parole, comme le pasteur Isaac le disait, mm -hmm. le véhicule de nos pensées, on va pouvoir transporter ces choses mm -hmm. jusqu'à euh, bien sûr dans le monde physique, sachant qu'on va utiliser également la foi, mm -hmm. ce qui est aussi un autre aspect. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que nos pensées nous aident à pouvoir matérialiser l'invisible. Mm -hmm. Il y a même un passeur gentil, désolé, avant que l'idée ne oui. fuit, oui. on voit, je comprends également en écoutant, ce que le passeur d'ailleurs dit, en fait Dieu nous a donné la pensée, oui. Finalement, ce qui me vient, c'est pour aider notre esprit à créer. Parce que quand on parle de ouais. la foi, on va voir, la foi va toujours avoir une pensée. Ça. On le voit ça. avec Abraham, quand il ça. va, il va penser que Dieu, ça. on pourra peut-être le lire, Abraham va penser. La mm -hmm. foi a toujours une pensée. Ça. Donc on voit que la pensée nous a été donnée mm -hmm. pour il. Comment, pour aider l'esprit à créer. C'est ça. Parce mm -hmm. que ce qui est dans notre esprit, nous, nous, pouvons, nous ne pouvons pas le parler, c'est mm -hmm. vrai qu'il y a des cas particuliers, mm -hmm. mais pour parler ce qui est dans notre esprit, mm -hmm. il faut qu'il y ait l'équivalent dans l'âme. Mm -hmm. Cet équivalent-là, c'est la pensée. Mm -hmm. Le pasteur gentil disait dans le préambule, que Dieu veut que nous prospérions à tous égards, nous soyons en bonne santé, comme -hmm. prospère l'état de notre âme. Mm. Or, notre âme prospère, ça veut dire que notre âme réussit, ou en mm. d'autres termes, notre âme a des pensées de réussite. Mm. Yes. Et ces pensées de réussite ont pour source mm. notre esprit, mm. bien sûr. Par l'esprit de Dieu qui réside en nous, à la parole de Dieu. Oui, parce Ce que, que je voulais dire, c'est que si la, la, la pensée nous aide à ordonner notre créativité. Mm -hmm. Moi, j'ai remarqué quand même quelque chose lorsque Dieu va créer dans Genèse 1. La Bible va dire que Dieu va d'abord faire le constat mm -hmm. euh, selon lequel la terre est informe et vide et, et ensuite vie. les ténèbres. Mais ouais. pourtant, Dieu ne rétablit pas la terre sans avoir fait la lumière. Pourtant, mm -hmm. il constate d'abord que, la terre, euh, que ouais. la terre informe et vide mm -hmm. et ensuite les ténèbres, mais il fait les choses dans un certain ordre. Pourquoi Parce que la pensée nous permet aussi de faire les choses dans un certain or mm -hmm. ordre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des fois, on veut créer. Mais la pensée est là pour nous aider à organiser également nos idées. Exactement. Ça veut dire que je ne peux pas créer sans avoir établi déjà le point 1, le point 2, le mmh. point 3. Mmh. Et une personne justement qui est équilibrée dans ses pensées mmh. va pouvoir créer des choses qui sont équilibrées. Mmh. Mmh. Parce que ça veut dire que si mes pensées ne sont pas équilibrées, je peux créer, mais mmh. je vais créer dans le désordre. C'est-à-dire <rire> que la tête oui, se retrouve oui. à la place des pieds, les pieds <rire> se retrouvent tête. Donc <rire> ça nous permet aussi d'organiser euh, mmh. notre créativité. Mmh. Et autre chose aussi, si je peux me permettre de rajouter, par rapport à la définition, je pense que la pensée va aussi nous permettre d'avoir accès euh, au monde invisible. Mm -hmm. C'est-à-dire que non seulement nous allons pouvoir ramener les choses du monde invisible au monde euh, physique, physique oui. mais nous allons également euh, donner la possibilité, en fait, comment je vais dire ça mm -hmm. On peut même prendre les pensées des autres, mmh. les ramener dans le monde physique. Mmh. Je m'exprime, je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à recevoir certaines choses de la part de Dieu, en fait. Mmh. Uh -huh. Et le fait que nous, nous puissions les prendre et les ramener dans le monde physique, on va pouvoir développer leurs pensées à mmh. eux, mmh. leur montrer que c'est possible de devenir un témoignage. Mmh. Et par conséquent, ils vont pouvoir maintenant y croire. Mmh. C'est-à-dire que la pensée va aussi être... Cette cette possibilité, cette capacité de pouvoir encourager l'autre et pousser l'autre à pousser plus loin sa pensée. En fait. Amen, amen, Quel est le que lien que vous établissez Bon, vas-y, vas-y. Après, je, je vais je bas. Pendant qu'il parlait, il y a, y a eu une idée qui m'est venue. Mm. Mais la pensée, comme l'âme d'ailleurs, va également être une porte de mm. notre esprit. Oui, oui, oui, oui mais Dieu exactement. nous a donné également exactement. la pensée pour, euh, par exemple, pour édifier notre foi, mm. pour construire yes. mm. notre foi. Mm. Mm. Parce qu'on voit que l'âme est vraiment ce médiateur-là. Mmh. qui va prendre, on va prendre des pensées. Le pasteur, d'ailleurs, vient de prendre du monde physique et du monde spirituel. Mmh, mmh. Et donc, la, la pensée nous permet de prendre des choses dans le monde, est-ce que c'est vraiment un monde physique, mais dans le monde intellectuel, oui, chez les autres. Oui, dans le monde, oui. Ou bien prendre des informations. Ça peut même être dans le monde physique, hein, la parce, la monde ça, physique. parce que... Quand tu lis un livre chrétien, mmh. en fait, mmh. euh, les ça, écritures ça sont ça. bien physiques. En fait. ça, vrai, vrai. Et, et, et c'est les yeux qui amen, voient amen, bien amen, le physique, amen. en fait. Mmh, hein. oui, et et oui. c'est dans le cerveau, après, le, le cerveau va transformer ça en pensée. Mmh. Et la pensée va communiquer ça à l'esprit pour édifier l'esprit. Amen, amen. Donc, ça? vraiment, c'est mmh. ce qu'il disait. Donc, vraiment, la pensée nous a été donnée pour Également édifier notre foi, mmh, mmh. édifier notre foi parce qu'on pense mmh. qu'on peut proclamer la parole de Dieu mmh. et quand notre esprit entend la foi, peut être édifiée. C'est pour ça qu'on dit souvent en mmh. fait euh, aux téléspectateurs que les trois dimensions de l'homme mmh. sont extrêmement importantes. En fait. parce que je suis désolé, hein, euh, il y a des livres qui sont écrits pour pouvoir booster notre foi mmh. parce qu'il y a des gens qui ont une foi plus élevée et que Dieu a mandaté de nous enseigner mmh. pour pouvoir élever notre foi, mmh. vous voyez mmh. Mmh. Et le truc, c'est que si ces, ces choses-là sont écrites, mmh. euh, il faut des yeux, en fait, mmh. pour pouvoir les lire. Et c'est compliqué pour les aveugles, est-ce que mm -hmm, vous comprenez mm -hmm. Ils peuvent le, le toucher peut-être en braille, mm -hmm. vous voyez, mais là encore c'est le monde mm -hmm. physique, il bien. faut avoir la main, mm -hmm. est-ce que vous comprenez ça mm -hmm. Pour pouvoir euh, interpréter, interpréter cela, ça, pour que ça ouais. devienne des pensées. pensées. C'est vraiment une, une erreur pour euh, le christianisme d'aujourd'hui de pouvoir mépriser le corps. Yes. Et de dire que non le corps ne sert à rien. C'est ah, pour ça que nous disons toujours qu'il y a une différence entre la chair et le et corps. C'est mm -hmm. vraiment la Bible fait vraiment la différence. Vrai. La chair ce sont des œuvres selon mm -hmm. la Bible en fait mm -hmm. qui ne sont pas en accord avec Par les exemple, écritures. Mm -hmm. Mais le corps c'est la troisième dimension mm -hmm. de l'être humain. Donc mm -hmm. c'est important de ne pas négliger cette dimension là mm -hmm. qui peut vraiment nous amener à, à, à transformer les choses en pensée, édifier notre mmh, forme. Chaque dimension de notre être communique avec un monde. Ça. Le, le, notre esprit communique avec le monde spirituel, notre ça. âme communique avec le monde euh, intellectuel, intellectuel, intellectuel oui, ou psychique, psychique oui. et notre corps communique avec le, le monde physique. Et, ça. Donc ça veut dire que quand je suis dans le domaine de la pensée, je peux communiquer même avec la pensée de celui qui a écrit son livre. Exactement. Ça. Et c'est pour ça que le niveau intellectuel que nous avons va déterminer la communication que nous allons avoir avec le, le monde intellectuel. Exactement. Ça veut dire que que même un prédicateur en train de parler, mmh. si je n'ai pas une intelligence très développée, mmh. je risque même de tordre le sens des écritures. C'est pour ça que mmh. le domaine intellectuel est très, très important. Mmh. C'est même pas forcément lié au niveau d'études qu'on a. Mmh. On peut même avoir fait de, de, de petites, petites études, études mmh. mais développer quand même son intelligence pour arriver vrai. à un point où notre créativité et notre compréhension mmh. est, est très fertile, sont très mmh. fertiles. J'ai ai bien aimé ce que le pasteur Gentil vient de dire, le fait de capter l'idée de celui qui a écrit Créer un livre. Mm -hmm. En fait, l'image que j'ai, c'est comme il disait, dans les trois dimensions. Euh, nous avons comme des membres en fait, mm -hmm. pour pouvoir attraper et prendre certaines choses, mm -hmm. et des fois lorsqu'on n'arrive pas à capter, mm -hmm. à saisir l'idée dans un livre ou dans un message mm -hmm. on peut passer à côté de ce que la personne voulait nous dire, ça. et l'idée c'est de réussir à saisir l'idée, par exemple si le pasteur euh, Isaac m'autant son téléphone et que moi je, je tends ma main de l'autre côté mm -hmm. je pourrais ne pas saisir, ça ne veut pas dire que je n'ai pas ma maman, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas tendu la sienne, mais c'est juste que il y a eu un problème au niveau mm -hmm. de, ma, de, de, de, de mes membres Mm -hmm. j'ai envie de dire psychique, pour réussir à capter euh, mm -hmm. le message ou l'information qui m'a été donnée. Et je pense que c'est vraiment important de savoir ordonner, organiser mm -hmm. ses pensées mm -hmm. pour capter ce qu'il faut quand il faut au bon ça. moment. De mm -hmm. le fait que, euh, ça va revenir peut-être à un message, à un enseignement qu'on a déjà eu, ou du moins une émission qu'on a déjà fait où on disait que des fois, il faut, faut aussi reposer le corps mm -hmm. pour réussir à bien penser. Mm -hmm. Parce que si on n'est pas bien reposé, on, pourrait, on peut mal capter certaines informations, mm -hmm. et mm -hmm. on ne pourra pas accuser la personne en face de ne pas, de, de pas avoir donner l'information. Mmh. C'est juste nous qui n'avons pas pu capter l'information. Je pense que la pensée est tellement importante mmh. lorsqu'elle est bien organisée, comme le mmh. le pasteur gentil, et qu'elle est bien structurée parce que nous allons avoir vraiment ce que mmh. nous sommes en train d'essayer d'avoir. En fait. euh, mmh. Du coup, elle est entièrement liée au cerveau. C'est mmh. ça. Elle est entièrement liée au mmh. cerveau en fait, hein, parce que dans le corps, la pensée est liée au, cer au cerveau. Mmh. Et... Euh, euh, certains scientifiques disent que le cerveau, c'est quelque chose de super bien organisé, en mmh. fait. Il y a des compartiments, c'est pas croyable ça. Il y a des... Il y a, ah ouais, mieux comme ça. Il y a des compartiments, en fait, dans, dans le cerveau, pour les mathématiques, il y a des compartiments pour les langues, mm -hmm. il y a des compartiments pour euh, mm -hmm. pas mal de choses, en fait, l'architecture, mm -hmm. etc., etc. Et donc là, on comprend que si on veut clairement faire passer les choses de notre cerveau mm -hmm. vers un autre cerveau, mm -hmm. il faut que nous le fassions de façon organisée. organisée. Mm -hmm. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on parle, on doit avoir <rire> un plan. Mm -hmm. Exactement, et et l'une des erreurs, et ça, le Saint-Esprit me l'a montré avant même que je ne démarre l'Église, le Saint-Esprit m'avait mm -hmm. dit que l'une des erreurs que... Euh, les, les pasteurs dans les églises font, mm -hmm. euh, c'est de ne pas avoir des programmes mm -hmm. d'enseignement. Mm -hmm. Quand on dit programme, c'est-à-dire que euh, on sait que là, on va parler d'abord de la nouvelle naissance, mmh, mmh. parce que ça c'est le commencement en mmh, fait, mmh. après la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, mmh. après le baptême du Saint-Esprit, mmh. on va parler de ceci, de cela, et que mmh, si mmh. on parle euh, par exemple de l'homme en trois dimensions, mmh. euh, ou si on parle euh, de certaines notions avant d'autres notions, mmh. le cerveau mmh. peut avoir des difficultés à comprendre et assimiler. Donc, Amen. il faut organiser les connaissances Amen. pour pouvoir mieux les véhiculer. Exactement. Ça, c'est important, ça. Et, et, la porte, je, pendant que tu parles, je pense que l'âme aussi, c'est mmh. pour ça que c'est la dimension de l'âme qui est connectée au corps, au mmh, cerveau. Au cerveau, exactement. Parce que l'âme a plus ou moins la même organisation. C'est mmh. pour ça que certains vont même comparer l'âme à l'ordinateur. Mmh. Je pense que l'âme, d'abord, est aussi organisée comme ça. Mmh. Il, faut, il faut bien agencer ses idées, il faut mmh. une cohérence, une bonne organisation. Mmh. C'est pour ça que l'âme est connectée au cerveau, pas mmh. l'esprit. Mmh. L'esprit n'est jamais connecté au mmh. corps, mmh. sinon au mmh. cerveau. Mmh. Il faut que ceux qui nous regardent comprennent bien que le cerveau n'est pas l'âme. Mmh. L'âme mmh. est connectée au corps par le cerveau. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que le cerveau s'organise un peu comme mmh. l'âme, en fait. Mmh. Donc, il faut mmh. toujours des idées bien organisées. C'est comme nous sommes en train de développer ce thème-là. Mmh. On commence bien par définir c'est quoi la pensée. Mmh. Et ça permet aux internautes par exemple, de, de bien comprendre ensuite, aborder d'autres concepts. Mmh. Par exemple, un peu plus, on a parlé de l'oppression, mmh. de, de, de dépression et tout ça. C'est des choses où on a besoin de bien décortiquer. Sinon, mmh. Ils ne vont pas bien assimiler les thèmes ou bien mmh. parler de blessure. Il faut qu'ils comprennent entre mmh. le rapport entre la pensée et la blessure. Mmh. Parfois, même dans le milieu chrétien, ce sont des mots qui sont assez courants. Mais mmh. si on demande vraiment aux chrétiens d'expliquer, c'est quoi une blessure par mmh. l'intérieur mmh. Ils ne sauront pas, ouais. mais c'est des mots qu'on utilise tout le temps. C'est pour ça mm. qu'on mm. a vraiment besoin de, de vraiment aller progressivement. Mm. Mm. Et ça, c'est ce que les fous ne vont pas pouvoir faire. Mm. Les mm. gens sages sauront que, tiens, il faut que j'amène d'abord ces idées-là, mm. ensuite d'autres. Les idées que je commence à définir vont m'aider mm. à comprendre d'autres idées, d'autres mm. choses qui vont être abordées. Mm. Donc, c'est ça là. Je, parce je... que même dans la communication, excuse-moi, mm. euh, parce que même dans la communication, moi j'explique souvent euh, à mes enfants, je suis quand même... Euh, je suis assez, euh, comment on peut dire ça D D dur, je sais pas s'il faut dire dur, mm -hmm. euh, très direct avec mes enfants en ce qui concerne mm -hmm. la communication. C'est-à-dire mm -hmm. que quand je discute avec mes enfants, et lorsque les enfants, mes enfants sont là, euh, et puis, euh, et, <rire> euh, euh, et puis euh, moi, direct, je coupe la parole, mm -hmm. et je dis, non, tu dois t'exprimer correctement. Mm -hmm. Et là, je leur ai déjà fait retenir que ce qui se conçoit bien mm -hmm. s'énonce clairement, ah, mais... et les mots pour le dire arrivent Aisément. voyez, non mmh. euh, Et je leur dis ça, et Élisée peut vous réciter ça, mmh. Jériel peut vous réciter ça, mmh. David peut vous réciter ça, parce que je leur ai fait retenir ça. Mmh. Ce qui se conçoit bien, mmh. s'énonce clairement, et le mot est pour vrai. le dire arrive mmh. Quand vous prenez le temps de concevoir ce que mmh. vous allez dire, mmh. vous allez pendant la conception, vous vous rendez compte que non, je ne peux pas dire cette idée-là, non, non, non, oui, en fait, Dieu a créé l'homme comme ça, oui, avec la logique, c'est important de comprendre oui, que oui, Dieu a créé oui, l'homme oui, avec okay, la, la, la, la, la logique, logique. et c'est pour ça que René Descartes, dans mm -hmm. le discours de la méthode, amen. le chapitre 1, la première phrase, c'est le bon sens est la chose au monde <rire> la mieux partagée, <rire> en fait. Amen, amen, Donc, amen. il faut prendre le temps de concevoir, et amen. vous allez voir que votre cerveau va correctement vous servir. Amen, amen, Vos amen. pensées vont vous dire non, tu ne peux pas mettre cette pensée-là mmh, avant celle-là. Oui, oui. Mais il faut prendre le temps de le concevoir. C'est vrai. Et j'aimerais même ajouter ce que tu dis à votre pensée c'est très important. Euh... La façon dont on va s'adresser aux enfants, mmh. c'est pas la façon dont on va s'adresser aux adultes. Parce qu'on va prendre le temps de se dire, mais qui est en face de moi Est-ce est que, OK, très bien, mes idées sont bien organisées, mmh. j'ai dit les choses dans le bon ordre, mais est-ce que la personne en face a aussi une structure aussi organisée que la mienne mmh. Et du coup, je ne peux pas lui dire ça de la même façon. Parce que le but de la communication, c'est de communiquer, de une, pensée. Comprend, communiquer une, une pensée. C'est ça, communiquer une et pensée. Voilà, et or, l'idée, voilà. si toi, tu communiques et que tu comprends ta pensée, mmh. et que la personne en face mmh. n'arrive pas à la saisir, ça ne sert à rien. L'idée, c'est que la personne en face capte la pensée. D'où le fait que quand on parle aux enfants, on emploie certains mots, on parle d'une certaine manière, aux adultes d'une certaine façon. Je dirais même, selon la culture des gens, selon la société dans laquelle ils ont grandi, selon la mode dans laquelle nous sommes, on ne va pas parler de la même façon. Et ça, on appelle ça l'intelligence. Ça, on appelle ça être intelligent. Et du coup, juste pour finir, excusez-moi. Et du coup, la façon dont nous allons organiser nos pensées ne va pas seulement s'arrêter sur nous-mêmes. On doit aussi les organiser en rapport avec celui qui est en face, est la personne qui doit recevoir le message. Une des choses que j'ai aussi appris de toi, c'est que nous sommes responsables du j'ai envie de dire, de la grande majorité des choses que nous disons. Ah, bah, oh, C'est-à-dire bah, oui, que... Hein. Ah, ouais. C'est pas le... moi qui l'ai dit, c'est ma mère qui est rentrée en moi le dire. Ah, bah, ah, ah. Ah. Dans le ouais. sens où, en fait, on ne peut pas se dire que si tu as mal compris, ce n'est pas mon problème. Mmh. On a aussi une très grande mmh. responsabilité. Ouais, parce sûr, parce que beaucoup de gens vont dire, ah, oui, mais ça. si ça t'a vexé, ce n'est pas de ma faute. Il mmh. y en a qui vont dire, bon, bah, si ce que j'ai si énoncé, tu l'as mal compris, ce n'est pas mon problème. Mmh. C'est vrai que euh, la personne en face peut se dire, bon, bah, j'ai une part, j'ai une petite part de responsabilité, mais celui qui véhicule la pensée mmh. à à a la, à à la plus grande part de responsabilité parce qu'il doit mmh. prendre en compte le contexte mmh. et doit prendre en compte peut la fatigue de la personne, ouais. on doit prendre en compte la culture, l'âge, tellement d'informations. Mm. Comme tu dis, ceux qui mm. se conçoivent bien, mm. c'est clair, clair, clair, clairement. Clair, le clairement. Dire mais, mais, mais dans la conception, là, mm. il y a toutes ces choses. Je pense mm. que c'est important, important aussi important. De, de relever. Et Et mais effectivement, mais pour rebondir sur ce que le pasteur Darus dit, ça s'applique même à ceux qui apportent le message, apportent mm. la parole le dimanche. Mm. Et mm. souvent, tu nous l'as enseigné, tu nous dis que lorsque vous prêchez ou lorsque vous exhortez, c'est important d'avoir un plan. Pourquoi Parce que ceux qui nous écoutent veulent écouter quelque chose d'organisé mmh. pour mmh. bien mmh. le comprendre. Mmh. Et j'ai remarqué que même ceux qui nous écoutent n'ont pas la même exigence intellectuelle. Ça. Mmh. ça veut dire qu'il y a des gens, moi je sais que rapidement je décroche lorsque la personne, lorsque je sens a que a les idées sont très mmh. dispersées. Quand c'est très dispersé, en fait, ouais, si ouais, tu ouais. décroches. En fait, ouais. je n'arrive pas à me concentrer sur ouais. ce que dit la ouais. personne. Ouais. Or, lorsqu'il y a un plan, j'arrive à comprendre là où la personne essaie de m'emmener. Mmh. Et mmh. très souvent, j'ai même remarqué que mon esprit s'ouvre facilement ouais. parce que c'est comme s'il arrive déjà à capter la fin du message. Il se dit, wow, en fait, c'est là-bas qu'on est en train d'aller. Alors, lorsque la personne va dans tous les sens, je n'arrive même pas à voir, même spirituellement, là où elle essaie de m'emmener. Mmh. Et des fois, la personne est même remplie, hein, mais mmh. le fait mmh. qu'elle n'ait pas conçu clairement son message, de mmh. façon organisée, mmh. ça fait que la connexion ne peut pas euh, se faire de manière très fluide et mmh. très rapide, en fait, mmh. parce qu'on ne sait pas où et elle veut Effectivement, aller. on voit qu'il y, y a tous ces éléments-là qui peuvent dénaturer, finalement, mmh. un message. Ouais, un message. Et, et, ouais. et ça montre, encore une fois, ça confirme ce qu'on dit de la structure de l'âme, en fait. Et la structure du cerveau comme la pauvre le disait tout à l'heure effectivement quand les choses sont bien organisées on a une facilité d'être captivé on comprend parce que c'est l'âme qui est comme ça on pense mm -hmm. que c'est une affaire de nous-mêmes mm -hmm. dieu nous a, créés comme dieu nous a créé comme ça Dieu nous a structuré structurés et en fait, logique oui. L'âme est comme du ça, bon sens. et le, le mm -hmm. cerveau également comme ça. Ça fait que même si le message est intéressant, qui n'est qu pas bien agencé, c'est pour ça que l'apôtre parlait de l'intelligence. Mm -hmm. Ça, c'est le rôle de l'intelligence. Mm -hmm. la, la sagesse va percevoir, mm -hmm. mais l'intelligence va organiser, mm -hmm. va agencer des idées, et comme mm -hmm. le pasteur de la le dit, L'intelligence va même nous aider à adapter le message mmh, en fonction des contextes, en fonction de l'auditoire. Mmh, Il disait est même quelqu'un qui est... Bon, <rire> quelqu qui est... Mmh. Mais en fait, ça, c'est l'intelligence. Mmh. Et, et c'est pour ça aussi la parole la, la Bible va dire qu'en disant la vérité, par exemple... Avec amour, tu vois mmh. également, ça fait partie de l'adaptation. Parce qu'il suffit pas de vrai, dire des vrai, choses. Est-ce Est que ça va arriver mmh. à mon auditoire mmh. Est-ce que ça aura, ça aura de l'impact Est-ce que ça aura du sens mmh. Donc c'est tout ça l'intelligence mmh. euh, quand on parle. Euh, Regardez-nous, le but de cette étude, c'est de vous aider à correctement euh, euh, éduquer vos pensées amen, afin amen. que vous deveniez euh, performant et efficace. Amen. Quand la Bible, et quand on dit performant et efficace, c'est dans tous les domaines, dans euh, la conception de vos projets, amen, mais aussi amen. dans vos relations. En fait, amen, parce que quand la Bible va nous dire qu'il faut être lent à parler et prompt à, à écouter, écouter pourquoi en fait? Parce que quand l'autre est en train de parler, si subitement tu réponds, tu peux être insensé. Mm. Alors que quand tu es lent à parler, pendant qu'il est en train de parler, tu analyses et tu conçois déjà ta réponse. Amen. Parce qu'en fait, c'est à ton avantage mm -hmm. si ta réponse est organisée. Claire, nette et précise parce qu'après tout tu es en train d'avoir cette conversation là pour arranger les choses est, ça, est ce est que c'est pour les détruire c'est pour non. arranger les choses et parfait. parfois on a l'impression que dans nos conversations avec les gens mm -hmm. au lieu d'arranger on empire les choses mm -hmm. et l'une des raisons c'est parce que très souvent on ne conçoit pas bien les choses mm -hmm. on ne les conçoit pas bien pourquoi parce qu'on n'applique pas le principe d'être lent à parler d'être prompt à écouter et lent à parler mm -hmm. donc quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, en même temps tu écoutes la personne, en même temps tu analyses, en même temps tu, tu organises et tu structures mmh. ce que tu vas lui dire en mmh. fait. Mmh. Et, et même pour ajouter à ce que tu dis, par rapport à en soucis. fait le fait de, de concevoir même sa réponse, le fait de concevoir sa réponse ne veut pas dire le fait d'anticiper ce voilà, qu'on va dire, parce que, que certaines personnes des fois t'écoutent, mais mmh. ils savent déjà ce que tu vas répondre. Mmh. Ils veulent même pas aller au bout de ta pensée, ils veulent déjà en fait répondre avant même vrai. que tu, tu aies développé ta mmh. pensée. Mmh. Donc c'est très mmh important ce que tu dis, le fait d'être lent à parler. En mmh. fait, j'écoute ce que la personne veut dire et en, en captant ce que la personne dit, je capte même l'émotion qui est derrière. Est ça, est ça. Parce que des fois, lorsque mmh. la personne parle, je, je peux même faire le tri entre ça. le côté émotionnel qui déborde mmh. et la pensée qu'elle veut réellement exprimer ouais, Mais vrai. là, il faut être intelligent. faut vraiment... Non, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est l'intelligence Si, parce qu'en fait, il faut... Ça, c'est... En fait... Il faut être intelligent Quoi? et sage, tu vois, oui, par rapport à ça. Sage. Surtout la sagesse. Mm -hmm. Surtout la sagesse. Mm -hmm. c'est un exercice qu'il faut apprendre à mm -hmm. faire. Parce ça. que quand tu n'apprends pas à faire <rire> ça, parce que quand tu es sous les émotions, mm -hmm. tu ne peux pas faire tu cet exercice-là. Mm -hmm. tu, tu, tu, tu, tu, tu dis, non, non, il a voulu parler comme ça. Mm -hmm. Tu ne mm -hmm. pas... Mm -hmm. <rire> je Après, sais continue, je ce que tu veux tu veux dire. Continue pas ça, Excuse-moi, C'est vrai, effectivement, c'est la sagesse et l'intelligence pour faire le tri. Et la personne qui écoute ne doit pas être être elle-même désordonnée dans ses émotions. C'est ça. Parce que pendant que tu écoutes, il y a certaines phrases que la personne va dire mm -hmm. qui peuvent euh, peut-être toucher tes émotions, mais il faut faire mm -hmm. la part des choses. Qu'est-ce que la personne essaie réellement non, de, de dire Je pense aussi qu'au-delà de ça, il y a des personnes qui ne vont pas réussir mm -hmm. à prendre le temps d'écouter, c'est parce qu'elles sont déjà blessées. Mm -hmm. Et du coup, comme elles sont blessées, la blessure, ça va être quoi Ça va être le fait d'avoir des pensées qui sont mal positionnées ou d'avoir mm -hmm. accepté des choses mm -hmm. qu'on n'aurait pas dû forcément mm -hmm. accepter. Et du coup, à partir de là, lorsque la personne en face est en train de s'exprimer, on se fait déjà des idées sur ce qu'elle est en train de dire. Ouais. Et ça, et du coup, ça ça désoriente même ça la discussion. Orientes, ça, la bloque discussion même, hein. ça bloque mmh. Et du coup, la personne elle va dire, ok, je t'écoute, comme il disait, mais t'écoute pas. Mmh. Mais, mais déjà, j'attends mon tour. C'est <rire> <C 'est rire> <rire> vrai, non, c'est vrai. J'attends je vais te balancer le truc. <rire> tu vois c est c est ça. Ça. Du coup, elle n'est pas en train d'écouter. Or, le but, c'est d'échanger. Mmh. Pendant que tu étais en train de parler, je me suis dit, une idée qui m'est venue, en fait, je me suis rendu compte que les pensées sont là pour que nous puissions échanger, échanger, réussir à communiquer notre façon de fonctionner, notre façon de voir les choses, un angle différent, en fait. Mmh. Donc, je pense aussi qu quand Dieu va nous donner la pensée, c'est pour que nous puissions exprimer les différents angles mmh. que nous voyons mmh. de la chose. Parce qu'en réalité, on ne voit pas toujours tout. C'est-à-dire hein. mmh. que selon là où nous sommes positionnés, on ne voit pas les mêmes choses, en fait. Mmh. Or, si je refuse de dire que, si je refuse d'accepter... Ta pensée en me disant que moi, je vois les choses de cette manière-là, c'est de l'orgueil. Mm -hmm. Parce que je suis en train d'estimer que non, la seule façon de voir les choses, c'est mm -hmm. que comme ça. Mm -hmm. Si la personne ne voit pas depuis mon angle, mm -hmm. c'est qu'elle euh, elle ment ou bien, elle ne voit pas bien. Mm -hmm. Alors que l'autre, qui est de l'autre côté, voit les choses d'une autre façon. Mm -hmm. Donc, je pense que la pensée nous a, nous a été aussi donnée pour nous aider à voir l'ensemble de la chose, en fait, mm -hmm. déjà. Mm -hmm. ça, Isaac, et avant puis, que je ne puis, puisse... Euh, euh, euh... Oui, et puis, je, je vois vraiment que... Des euh, bonnes dispositions de pensée, mmh. comment dire ça, des bonnes pensées qu'on peut avoir mmh. vont forcément nous aider à, à percevoir, à capter mmh. d'autres bonnes pensées. Mmh. Non, ça. Donc c'est important souvent, c'est pour ça que Dieu veut toujours qu'on se prépare, mmh. qu'on évacue peut-être des, des mauvaises pensées mmh. qui peuvent être mmh. dedans mmh. de nous pour toujours accepter. D'ailleurs, pour accepter les choses. Mmh. Objectivement, mmh. ça c'est important Sinon, si on a des mauvaises pensées Qui crient plus fortement plus fort, ben, Ces pensées vont nous empêcher de, de recevoir des bonnes pensées qui arrivent Finalement, mmh. il y aura comme cette distorsion -là, mmh. Spirituelle qui va se faire dans notre âme Nous discutions avec un frère mmh. euh, euh, Un jour en fait Et euh, euh, le frère avait, avait des conflits Avec, euh, avec ses, ses responsables à l'église Et mmh. euh, en fait, on lui dit Mais va parler à tes responsables Il dit non moi, je les connais, ils sont trop intelligents. Quand je veux leur parler, quand je veux leur parler, après, je n'aurai plus de mots, je serai coincé, voilà. voilà. Non, ils ont réponse à tout, en tu fait. Fais... fait c'est important que vous fassiez confiance à votre cerveau. C'est ça. En mmh. fait, chacun d'entre nous, nous pouvons tirer de très bonnes mmh. conclusions, mmh. si nous avons la bonne méthode de réflexion, mmh. si nous avons des préalables et si nous avons des bases, en fait. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer, en fait, dans cette long. série, comment avoir. Et la Bible est claire hein, sur euh, la, les préalables à avoir pour arriver à des bonnes conclusions. Par exemple, quand la Bible va dire, l'amour ne soupçonne point le mal. Mmh. Par exemple, ça, ça c'est déjà pour te préparer à être objectif par rapport à la vérité, amen, en fait. Amen, amen, amen, Mais oui, si oui. tu es du genre à soupçonner le mal, mm -hmm. sache, en fait, que tu fausses déjà les bases mm -hmm. pour oui, arriver oui. à des bonnes conclusions. Oui, Est-ce que vous voyez, mm -hmm. donc Dieu va nous donner un, un équipement de préalables, des méthodes. Et, et moi, j'ai bien aimé hein, le livre de Descartes, le discours de la méthode. Mm -hmm. Parce que dans ce discours, dans ce livre, il décrit une méthode pour parvenir mm -hmm. à la vérité. Mm -hmm. La vérité que les philosophes recherchent, Platon a recherché la vérité, Socrate a recherché la vérité, Descartes mmh. a recherché la vérité, Amen. Jésus a dit « Je suis oui, la, la vérité, vérité. ». Ah. Pour rebondir sur ce que tu dis, apôtre, c'est pour ça que vraiment tout à l'heure je disais qu'il faut faire vraiment la part des choses entre le fait de réfléchir et ses émotions. Mmh. Suis-je par là en train de dire que les émotions ne fonctionnent pas avec la réflexion Non, mmh. parce que lorsque j'ai une vision, forcément mes émotions vont être impliquées. Euh, Quelqu'un qui veut bâtir un grand immeuble, forcément ses émotions vont être impliquées dans son immeuble. Mmh. Lorsqu'il aura euh, conçu son immeuble, mmh. il va forcément aimer cet immeuble-là parce que c'est le, fr le fruit de sa de pensée. Sa pensée. Mmh. Mais lorsque je dis « dissocier les deux », ça veut dire que lorsque je réfléchis, je dois d'abord arriver à détacher mes émotions de ma réflexion. Tu le disais, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais si mes émotions sont déjà impliquées, je dis non, cette personne-là, elle est mauvaise. Chaque fois qu'elle a parlé, ça m'a fait mal. Je ne vais plus arriver à réfléchir de manière très claire et très lucide. Parce que mes émotions sont déjà impliquées. Et c'est pour cela que la sagesse intervient à ce moment-là pour te dire non. Même si cette personne t'a peut-être offensé la dernière fois, mais elle ne va pas t'offenser aujourd'hui. Et Dieu fonctionne même comme ça avec nous. Dieu ne se dit pas non, il a trop péché. Ça m'a fait mal. Je ne veux plus accepter, non! Quand il ne veut plus accepter, je non, sais qu'il va encore pécher. Non, non, je sais qu'il va encore sais. pécher. Alors que dans la sagesse de Dieu. Envoyez-le à l'enfer. Non, non, quand il est à l'enfer, je sais qu'il va encore <rire> pécher. <rire> alors que dans la sagesse de Dieu, il arrive, à, à, dans sa réflexion, à se dire Je l'ai conçu pour faire le bien. Et je ouais. sais qu'il peut arriver à faire ah le mais... bien. Ça. Je ne sais pas si franchement les gens vont arriver à comprendre ce que je suis en train de dire, mmh. mais Dieu arrive dans sa sagesse à mmh. anticiper, à voir plutôt la nature de l'homme qui va plutôt, qui tend plutôt vers le bien. mais exactement, de, parce de, que c'est lui mal. qui a créé, en fait, il a créé l'être humain et... En fait, Dieu a confiance mmh. en sa créature. Mmh. Dieu a confiance en nous. Mmh. Euh, Dieu a confiance à ce qu'il a mis en nous. Parce qu'en fait, regardez, même quand euh, euh, le monsieur n'est pas sauvé, mmh. il a la conscience. Mmh. Vous comprenez Et vrai. maintenant, quand il est sauvé, mmh. il a toujours le Saint-Esprit, en fait. Même si, moi je suis convaincu, hein, que même si on n'a pas lu un livre mmh. euh, sur vrai, une question, moi je sais que si on s'assoit sincèrement yes. pour réfléchir, mmh. il y aura on toujours attendez. une petite voix à l'intérieur mmh. qui mmh. va nous indiquer le chemin à suivre, en mmh. fait. Et, et ça, c'est la voie de la sagesse, Amen. en fait. Et, et sans vouloir te couper la peau, je sais pas si tu as fait Non, vas-y, vas-y. Vas vas <rire> en Allez. fait, et ce que tu dis est vraiment intéressant, parce que euh, Dieu va regarder plutôt à nos besoins plutôt qu'à nos fautes. Mmh. C'est-à-dire que lorsque tu fais une erreur, mmh. lui se rend compte, en fait, de là où tu as un, un manque, plutôt de, que de regarder à l'erreur, en fait. Mm, mm, je ne sais pas mm, si vous mm, comprenez mm, ce que je vais dire. Mm. Il ne va pas se dire, oh, il a fait une erreur, oh non, il est mauvais, regarde cette erreur, etc. Mm. Lui, il va se dire, s'il a fait une erreur, ah c'est parce qu'il lui manque ça. Mm. Bon, il va réussir à avoir ça. Mm. Et du coup, ça permet de relativiser, ça peut mm. peut-être même être une clé pour certains, mm. de, se, de ne pas se focaliser sur les erreurs et les défauts mm. des autres, mais mm. plutôt mm. se focaliser sur leur manquement. Mm. Et du coup, ça te permettra même de prendre du recul et de se dire, vu que la personne me parle comme ça, on n'arrête pas de me couper lorsque je parle, mmh. c'est peut-être parce qu'elle a du mal à maîtriser ses émotions. Mmh. Donc, ah, OK, bon, bah on va... Simple, on va euh, comment on dit ça On va relativiser, parce que, on, parce que la personne a du mal à s'exprimer correctement, mais c'est pas parce qu'elle a un problème avec moi. Comme le pasteur gentil disait, c'est que si on prend pas du recul, on aura l'impression que c'est nous le fautif, c'est est nous la personne en train de nous attaquer, elle est en train d'essayer de, de nous faire du mal, alors que non, la personne a du mal à s'exprimer, elle s'exprime mal, du coup, il faut juste prendre du recul pour réussir à à pouvoir euh, mmh. euh, lui dire ce qui ne va pas. L'exemple que tu as pris tout à l'heure, ça mmh. c'est une personne qui va avoir du mal à croire que... Ces responsables auront cette objectivité-là de se de dire, ça, non, ça. mais on va prendre ça en compte mm -hmm. et s'exprime pas bien on n'a pas mm -hmm. eu le temps de s'exprimer la personne se dit, non, je vais me faire avoir, comme mm -hmm. d'habitude mm -hmm. je, je, je vais parler, je vais dire ah, à moi et tout de suite, bam, et, je, et là, donc ça ne sert à rien je laisse tomber, or, c'est avec cette attitude-là, justement, que la personne est en train de se faire avoir, mm -hmm. par là, cette mauvaise façon de penser. Mm -hmm. Gloire à Dieu en tout cas, je crois que cette émission vous a oh, béni, merci oh. beaucoup, cher pasteur oh. euh, c est c est nous, sûr, nous sommes en train de parler de la pensée et on a démarré une très longue série extrêmement importante. Je vous dis, notre objectif ici, c'est de vous aider à, à, à pouvoir comprendre les mécanismes intellectuels qui vont vous amener à créer votre monde et à être performant. Euh, Aujourd'hui, on a parlé de la pensée et comment euh, la pensée va influencer vos relations. Dans la prochaine émission, nous allons vous parler des idées et comment organiser ces idées pour pouvoir créer sa vie et pour pouvoir concevoir sa vie. Vous avez aimé cette émission? Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Évangile TV. Cliquez sur « abonner » et n'oubliez pas la petite cloche pour... <rire> pour être averti des prochaines <rire> émissions. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en faisant un don à Évangile TV. Euh, je crois que ces moments vous ont béni. N'hésitez pas à nous écrire. Je vous dis donc à bientôt.